Est-ce que tu serais ok pour te poser avec un acteur X Posé Ouais. Bah poser. oui. Comment ça Oli, Oli. Bah Des films un peu pas très catholiques. Ouais, Celui <rire> bah. d'en haut Ouais. Freddy, encore une fois. Alors lui, a au moins 9000 femmes à son actif. Hein. Oh, mais les Les, les chers, est bon, bien. Ouais. dit que Freddy, c'était le meilleur. Salut à tous, la team. Pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo-là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger le logo est dans la description. Salut à tous, c'est les Folie. J'espère que vous allez bien à l'équipage Nyama. Donc vous savez très bien. L'équipage s'agrandit de jour en jour. Ça fait plaisir. Donc du coup, mettez votre rôle en commentaire. Comme ça, on, on fait agrandir l'équipage de jour en jour. Je veux des Yonko, moi. Je veux aussi des, euh, des, euh, des Chibukai. Euh, voilà, je veux tout. Des pasteurs, tout ce que tu veux. Euh, des, même des, des, des vendeurs à la sauvette, tout ce que tu veux. Voilà. C'est quoi la vidéo aujourd'hui Bon, c'est une vidéo un peu. Euh, voilà. C'est qu'on parle souvent d'acteurs X, tu vois, actrice X. Tout le monde connaît Mia Khalifa Tout le monde connaît, euh, je sais pas comment elle s'appelle, la Brune. J'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est connu. Mais maintenant, on va parler des acteurs X, d'accord, ok On va aller du coup voir des meufs. J'ai pris du coup les quatre acteurs X les plus connus. Rocosifredi, tout ça et tout. James Dean, les plus connus. On va aller du coup demander aux meufs. Lequel tu vois, euh, elles trouvent beau, d'accord okay Et si elles sont prêtes à se poser avec des mecs euh, qui font du euh, X, tu vois C'est vrai que c'est un débat compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Et vous, les abonnés, est-ce que si euh, vous avez l'occasion de vous poser avec Mia Khalifa ou avec, euh, je sais pas, euh, euh, Tori X ou je sais pas quoi et tout, est-ce que vous le ferez malgré que son boulot à côté, le euh, hum, tu vois Est-ce que vous le ferez ah, C'est une bonne question, ça c'est compliqué. Hein une petite musique d'opening avant de commencer, vite fait chante, vous allez deviner. Tokini, Allez ah, c'est bon, devinez. Bon, c'est une question un peu bizarre, ok Mais est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé olé, dans votre vie Oui. Ok, beaucoup un petit peu. Ah, elle dit beaucoup, allez. Non, ça va, ça ah, va, ça va. va ça va. Va, ça va, on va dire ça va. Et toi du coup Beaucoup, hein! Ah, bien, ça a beaucoup! Ah, ouais! Bah, les abonnés! Vous êtes contents, hein! filles qui <rire> assument enfin! Là, du coup, on a une image, tu veux, les quatre acteurs les plus connus dans le domaine. Ouais. Lequel est le plus beau selon toi? Lui, là. Rocco Sibrédi. Ouais. Il a 9000 meufs à son actif. D'accord, ouais, cool il, pour il, lui. Ah, il y va, ouais. lui, ah, il y va. Hein. Ah, ouais. Et toi, du coup, sur les Le plus beau? On ressemble à Isaac, lui. Franchement, euh, ils sont pas ouf, hein, mais vas-y, lui. Ah, donc c'est Adam. Ouais, il a, il a un beau corps ça va. Il a un beau corps, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, imaginons que un de ces mecs veut se poser avec toi en couple, ouais. tu serais ok ou pas Non. Pourquoi Son boulot euh, pour son... Non c'est même pas son boulot, c'est je sais pas, même physiquement et tout. Ah ouais d'accord, ok. Donc toi c'est d'abord le physique toi Ouais. Ah ouais au moins c'est bien les cash, ça fait plaisir, ça enfin, c'est plaisir. Et toi du coup alors Bah moi aussi ça n'a rien à voir avec leur boulot mais juste ils sont pas ouf, hein. ils sont pas bons. D'accord. Imaginons qu'il est gentil, attentionné. Ok bon. Bah, si, si, si, s'il si, si, me plaît intérieurement, ouais je m'en ah, fous. Elle hein. est plus douce. C'est vraiment le physique. Hein. Voilà. Donc, voilà. voilà. Ok, en tout cas, merci à vous. Hein. Bah, merci, merci à vous. Merci ça à beaucoup. Toi. Ok. Alors, est-ce que tu as déjà vu des films un peu olé olé Bah oui, 50 nuances 365 jours, Pillow, mmh. Hearthmus. Oui. Et. Je, Je continue, que continue tout. Ok. Je crois que c'est tout. Ok. 50 nuances c'est bien. Ça va. Mal. Ça va. Il y a un bon va. scénario ça... quand même. Oui, oui, oui. C'est savez quel fouet là Mais il ne faut pas être trop jeune. Ouais, c'est vrai. vrai. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Tout à fait. Attention. Alors, ici du coup on a une image, je vais vous montrer, avec les quatre acteurs X les plus connus dans le domaine. Ouais. Lequel du coup est le plus beau selon toi euh, franchement aucun. Aucun okay. Non. Il n'est pas comme, un qui sort du lot euh, Peut-être cool. lui. Ok, donc c'est Adam. Ok. Il est vraiment connu. Hein ah bah, je ne connaissais pas. Ok, bah du coup, imagine que lui vient te draguer. Et du coup, il aimerait se poser avec toi en couple. Est-ce que tu serais ok de, de, de poser avec un acteur porno un acteur X. Euh, franchement, ouais. c'est un peu compliqué, je sais. C'est compliqué. compliqué, mais puis ça dépend, ce qu'ils recherchent. Euh, franchement, je sais pas, mais je pense pas. Ok, c'est le boulot, quoi. C'est le boulot. Ouais, mais je pense pas. Ouais. pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Parce que parce que il mais il va aller aussi voir d'autres filles pour aller. Euh... Ouais, non. C'est compliqué. Ouais. Hein. En tout cas, merci à toi. Vous en prie, au revoir. Est-ce que tu as déjà vu des films un peu olé, -olé dans ta vie Oui. Ok. Donc, gré j'imagine. Bah oui. Voilà, c'est bien, moi, les, les ficassimes, c'est bien. Hein, c'est important. Alors, voilà. Euh, ici, on a une, du coup, une image okay. avec les quatre acteurs les plus connus dans le domaine. Lequel, ah, je tu... connais pas vraiment les mecs. Ok, mais du coup, le, le, lequel, on va dire, est ton goût, physiquement parlant James Au, Dean, Freddy. Aucun. Aucun Non. Bah, il y a quand même bien un qui sort du lot, quand même, non le, mon préféré Ouais. Vraiment, aucun. Aucun, d'accord, ok. okay. Peut-être euh, lui. Donc aussi Freddy ouais. Alors lui c'est le plus connu. Hein. Ah, il okay. a 9000 femmes à, dire que, à son actif euh, donc il est vraiment très connu. Ok. D'accord, ok. C'est pas du tout mon style. Ouais. Pas du tout, ok. Et du ouais. coup, c'est quoi un peu ton style de mec alors du coup euh, Bah moi j'aime bien les mecs et les filles donc. Euh, okay. j'aime bien. Et sinon les mecs j'aime de tout tant qu'ils sont gentils, et intelligents et charmants. Ok. Moi je peux faire les deux, hein. Non, je rigole les abonnés, hein. c'est une blague. <rire> <rire> Mais du coup, alors imaginons que lui te drague et te dit j'aimerais me poser à dire, avec toi. Oui. Est-ce que tu serais ok pour te poser avec un acteur X Posée Ouais. Bah <rire> oui. Oui. Ok. Cool, alors si okay. si c'est son métier euh... moi je suis actrice donc euh... et pas actrice. Euh, non, euh, non non non. Après, bon, on peut dévier hein, on sait jamais hein. Tant que c'est son métier qu'il choisit euh, voilà. OK, ça marche. En bon, merci, bon, merci à toi. Merci à toi. Bon, est-ce que vous avez déjà vu des films un peu holéolé dans votre vie Comment ça oléolé olé bah, Des films un peu pas très catholiques. Ouais, <rire> les bah... Twitter. À ah, Twitter oui. Ouais, Twitter c'est très, oui. très sombre, oui. Twitter c'est très sombre Twitter. On a Twitter donc, on ouais, a pas donc ouais. Twitter oui, c'est vraiment très sombre. Bon, ici on a du coup les quatre acteurs les plus connus dans le domaine. Ok, vous allez me dire lequel est le plus beau selon vous. C'est vraiment connu. Hein. Je dirais celui-là, mais je suis pas vraiment. Ouais, mais je suis pas oui, c'est vraiment... euh... Adam. Adam, ouais. Mais ça s'appelle Adam. <rire> <rire> ouais, toi du coup <rire> Ah oui, oh merde, oui. Ah, son ex non non, ah, non, non, okay. non, non, non, non, non, non, non, euh, euh... Moi, Je dirais celui-là. Ok, lui c'est euh... oh, Simon, fond, je ne sais pas, pas quoi, un truc plus plus comme ça. Là, okay. ok, ok. Et imaginons qu'un de ces mecs-là se dit, j'aimerais me poser avec toi. Pourtant, il fait des trucs à côté. Hein. Non, c'est mort. Même s'il t'aime Non. Enfin, ouais. Il couche avec des meufs et tout. Mais son boulot, son boulot, c'est autre chose. C'est vie mmh. privée, vie. Déjà, à partir du moment où tu me dis, tu fais un peu comme ça, on pas... n'est pas du même stade, on n'est pas au même niveau. C'est mort. Oui. Et toi, du coup Non, c'est mort aussi. Non, non, Vous êtes un peu cruel, vous. Hein. Non, mais pas pourquoi, du tout, mais c'est avec vérité. Il va, il, va, il va trouver une, une personne qui va accepter. Je vais à l'école. Oui. Je travaille, je ne peux pas mettre avec lui comme ça. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu des films un peu olé olé dans votre vie il ne filmes pas fait catholique, quoi. Euh... <rire> <rire> voilà, vous avez compris. Même ce matin. Ah, t'as vu ce matin <rire> ben, Bien sûr. Ah, tu t'es rêvé oh. direct, t t Non, mais il est 16h, là, non, jamais. Non. Et c'est quoi les meilleurs sites Moi, personnellement, ouais, -moi. je regarde deux sites plus. Alors, dis-moi un peu. X Xvidéo oh, et Pornhub. Ok, c'est plus voilà, connu. Tranquille. Okay. Et toi, du coup c'est euh, la moi, vérité. Hein. Non pas vraiment. Ah Non tu sais quand des fois tu zappes le soir, t'as des trucs au moins de 16 ans et tout. Ouais. Ah mais c'est ouais. à, à, à la télévision quoi. Ouais. Ça donne ouais. pas vraiment des. Ouais, un petit peu. Non. Oh, vite fait. <rire> bon du coup là on a l'image des les 4 acteurs les plus connus dans le domaine du X. Lequel du coup est le plus beau selon vous lui, déjà, il est moche, je ne sais pas pourquoi il est dedans. Lui aussi, je le connais, je sais qu'il est très. Euh... Moi aussi, très, dit, très Ouais, connu, mais très il est moche quand même. Euh, je, dit entre les deux du bas. Moi, je crois que je vais prendre celui de droite. C'est oh, quoi lui. son nom ouais. Lui, je crois que c'est Adam. Adam mmh. Ah, tu t'y connais aussi Non, mais bon, Eve. pour la vidéo, je me suis renseigné pour la vidéo. Ouais, c'est normal ouais, pour la vidéo. Ok, toi, c'est Adam. Ouais, Adam. Et toi, du coup euh, Moi, il n'y en a aucun que je connais. Arrête, arrête, arrête. Non, honnêtement, non, je ne sais pas. Fait... Lui, là, il est. Adam, encore aussi. Ouais, lui. Il a beaucoup de succès, est-ce que vous avez déjà vu des films un peu oléolés dans votre vie <rire> Sur Netflix, hein Il y en a hein. <rire> ouais. bah, non, il n'y en a pas. Sur ah Netflix, il y a des scènes, des scènes, pas des scènes. Ah des scènes, ok. des. scènes où on voit les trucs ou on les voit pas Les bazouzous, est-ce qu'on les voit pas... Non, non. Bah, bah, vite fait, vite fait. Alors c'est des petits zis, alors c'est des ouais, petits bah... bas... <rire> okay, C'est petit alors. Ok bon. Alors du coup ici tu vois, j'ai une image oh. avec les quatre acteurs les plus connus mmh. dans le domaine. Mmh. Du coup, euh, lequel tu préfères lui celui d'en haut Ouais. si Freddy, encore une fois Alors lui, il a au moins 9000 femmes à son actif, hein. Non oh, mais il est... Il est hein. Les, les, les, char... les, les tu bien. Ouais. Tu dit que Freddy, c'était le meilleur. Ah Freddy Et toi du coup, entre les quatre Ils sont laids, hein. Ah <rire> non, non, C'est les plus laid. connus hein, dans le domaine, hein. Ah, ils sont moches. Ah, ils sont moches, je trouve. Mm. Ah ouais. Ouais. Donc, ils sont <rire> plus forts que les charreaux de Chacelet, hein. Ah oui, <rire> ah oui, ah oui, ils sont plus forts, hein. Ah ouais. Donc toi, im Genre, imaginons que lui, vient de draguer, tu vois. Et de oh, mais imaginons. Il te dit ouais j'aimerais me poser avec toi en couple et tout. Par contre je garde mon boulot. Disons que euh, oui. pas facile, hein. je suis déjà sur un autre mec quoi donc, euh... Oui mais imaginons que tu es vraiment célibataire que t'as aucun mec. Bon c'est rare mais bon ça peut arriver. Hein. Voilà. Je vais euh, il est vieux quoi. Il a l'âge de notre père. Oui. Oh. Ah, oui, d'accord d'accord okay, merde. Mais mon père il est plus il est plus jeune. <rire> il est aussi beau. Mon père il est. Hey père Non mon père il est super beau par rapport à lui, voilà. il est magnifique. Mon père aussi il est beau. Hein ouais. Voilà. Bah, oui, du fait. coup si, si euh, les darons vous regardez, bah vos filles euh, vous trouvent beaux. Donc c'est bien. Euh, non, voilà. En si mon père je ne vais pas comprendre. Ouais voilà. Donc euh, <rire> après, me j'y fais pas les darons, hein. Je suis gentil, hein. Ok, ouais. voilà. En tout cas, merci à vous. C'est bien. Ouais. Je te prends juste une petite gorge Alors vous, vous êtes les meilleurs. Mmh. Vous ratez, vous êtes les meilleurs. <rire> Bon, Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie des films un peu X, des films un peu olé olé Ça vous est arrivé ou pas Non. Jamais vraiment non. En pub Non, en pub. En non. pub. Euh... Non. non. Ok, là, je comprends. Je <rire> calme, ok. Bon, du coup, ici, on a quatre images, ok mm -hmm. Acteurs euh, X euh, les plus connus okay. dans le domaine. Mm -mm. Du coup, lequel est le plus beau selon vous C'est pas mal, hein, quand même Moi, mm -hmm. ouais, les quatre, c'est pas mon, mon... Ouais, pas mon style. Donc, pas du tout Non. Même pas un qui sort du lot, quand même. Il y en a bien un. Je, je, peux, je peux. Oui, vas-y, regarde bien. Vas-y. Prends ton temps. Voilà. Euh, hum. Franchement, euh, les quatre, euh, j'aime pas. Okay, pas du tout. Pas du tout. Hum. Ok, bon, bah la question s'arrête là. Hein, si, euh... Désolé, ah, mais voilà. désolé, il non, fallait prendre. Euh... Bah, c'est comme les plus euh, connus euh, du domaine. hein C'est vrai Bah oui, ouais. sont... je, je connais pas. Ils ont quand même genre 3000 meufs à leur actif quand même. Ah ouais, je connais pas. Hum. Ok, ça marche, ok. Bon, tout merci à vous. De, De rien. Bonne journée. Est-ce que tu as déjà vu des films X dans ta vie Ça t'est arrivé quand même des films X Ouais, ah, bien sûr. Ok. Tu aimes bien, ça va Bon scénario, bon personnage. Après, c'est des vidéos, hein, c pas... je, je regarde pas un film quoi. Ouais, voilà. Alors du coup, là on a du coup une image avec les quatre acteurs les plus euh, cotés, d'accord, ok Et tu vas me dire lequel euh, est ton goût, tout simplement Cherche <rire> ton goût. Nyama nyama, nyama plutôt. Lui, plutôt. Ok, ouais. alors lui c'est le plus connu, hein. Okay, ah Freddy. ouais Ah oui, il a au moins 6000 femmes à son actif. Donc j'avais raison, c'était lui le meilleur en fait. Freddy, <rire> okay, d'accord, ok, et imaginons que ce mec-là un jour te drague, non mais imaginons d'abord que tu es célibataire, ok Imagine que lui te drague ouais. et il voudrait se poser avec toi. Est-ce que tu serais chaud ou pas Pourtant, il a quand même 6000 meufs à son non, actif. Non, non, je suis pas chaud. Parce qu'il est acteur. pour non, non c'est pour ça. Non, je pense pas. C'est que, euh, je sais pas. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Ah jamais Et <rire> qu'un jour, euh, il te regarde et dit un coup de foudre, hein, tu vois Oui, après, bah écoute, euh, pourquoi pas hein, si, euh... ouais. Mais je pense que, ouais, enfin, c'est horrible de dire ça parce que euh, finalement, c'est un travail comme un autre et ouais. je suis vraiment euh, là-dessus. Mais je pense que, je pense que j'aurais quand même un peu du mal, même si quand même, mmh. je suis vachement ouverte sur. Enfin, euh, pour moi, c'est une profession, quoi. Enfin, ouais. avant tout. Mais je pense que, ouais, il y aura. Ouais. Je pense qu'au début, j'aurais peur que ce soit en fake. Mmh. En vrai, il y aurait cette, euh, cette première impression-là, ouais. mais après, je veux dire, euh, ces gens-là, ils ont le droit de tomber amoureux et d'avoir de vraies relations. Fait, bah oui, moi. normal, parce bah que comme des humains. Hein. Bah exactement. Voilà, donc donc euh, ouais. Il ne faut pas non plus blâmer les travailleuses et travailleurs du sexe. D'accord okay bah C'est grâce à vous que vous vous paluchez le soir aussi. Hein. Voilà, <rire> Très important. En tout cas, merci à toi. Bah, merci Bonne à toi. Journée.